Aujourd'hui le 5 janvier 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, à la suite de frappes d'artillerie par des troupes russes sur des accumulations de main dœuvre des 14e et 95e brigades mécanisées des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Kuchrovka, Peshanoe, région de Kharkiv et Stelmakivka, République populaire de Louhansk, jusqu'à 30 militaires ukrainiens, un char, deux véhicules blindés de combat et trois véhicules. Dans la direction Kranolimansky, des tirs d'artillerie ont infligé une défaite aux unités de la 95e Brigade d'assaut aéroportée des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Grigorovka et Srebryanka de la République populaire de Donetsk. Les pertes ennemies par jour dans cette direction s'élevaient à plus de 40 militaires ukrainiens, deux véhicules blindés de transport de troupes et trois camionnettes. Dans la direction de Donetsk, au cours d'opérations offensives réussies, les troupes russes ont vaincu des unités de la 110e infanterie motorisée et de la 79e brigade d'assaut aérien des forces armées ukrainiennes. Jusqu'à 60 militaires ukrainiens, 4 véhicules de combat d'infanterie et 5 véhicules ont été détruits. Dans la direction sud-Donetsk, à la suite d'un engagement de tir complexe d'unités ennemies dans la zone de la colonie de Prochistovka en République populaire de Donetsk, plus de 40 militaires ukrainiens, 3 véhicules de combat blindés et 2 camionnettes ont été détruits. L'aviation opérationnelle et tactique, les troupes de missiles et l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont touché 57 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes dans des positions de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 84 districts. Deux dépôts de munitions d'artillerie des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans les zones des colonies de Gulyay-Pol, région de Zaporozhye et Krasniliman, République Populaire de Donetsk. Plus de 55 extrémistes du soi-disant bataillon Cheikh Mansour, ainsi que 6 unités de véhicules blindés et de véhicules ont été détruits dans la zone de la colonie de Konstantinovka en République Populaire de Donetsk à la suite d'une grève concentrée. Au cours de la lutte contre la batterie dans les zones des colonies de vodiane et Doshrotino de la République Populaire de Donetsk, le lance multiples multiple grade de lanceurs du MLR et Salder ont été détruits. Dans les zones des colonies de Guliepol, Pavlovka, région de Zaporozhye et Volikaya Novozelka, République Populaire de Donetsk, les éléments suivants ont été détruits sur les positions de tir un obusier automoteur de S1 Vosdika et deux obusiers automoteurs de S3 Akatsia. Trois obusiers des 20 et deux obusiers des 30 ont été détruits sur des positions de tir dans les zones des colonies de Belogorovka, Pervomaiskwa et de la République Populaire de Donetsk. Un goulet et de, de la région de Kherson. Dans la zone de la colonie de Metrozovka, dans la région de Mykolaiv, un système m 777 fabriqué par les États-Unis a été détruit. En outre, dans la zone de la colonie de Novozlivka en République Populaire de Luhansk, un radar de contre en TPQ-37 de fabrication américaine a été détruit. Des avions de chasse des forces aérospatiales russes ont abattu un avion Su-24 de l'armée de l'air ukrainienne près du village de Kranogorovka, dans la République Populaire de Donetsk. Un avion Su-25 de l'armée de l'air ukrainienne a été abattu au moyen de la défense aérienne dans la zone de la colonie de Pobeda de la République Populaire de Donetsk. En outre, 21 véhicules aériens sans pilotes ukrainiens ont été détruits par jour dans les zones des colonies de Zumiavka, Kremneia, Zolotarovka, Krivosivka de la République Populaire de Luhansk, Nikolavka, Volnovaka, Evjnovka de la République Populaire de Donetsk, Kiyas Grigorovka, Velika de la région de Kasson et Mlitopol de la région de Zaporozhye. En outre, 5 lances-roquettes multiples américains IMAR et 4 missiles anti-radar armes de fabrication américaine ont été interceptés dans les zones des colonies de Belogorovka en République populaire. De Lugansk et de Gavrilovka dans la région de Kherson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 359 avions, 199 hélicoptères, 2834 véhicules aériens sans pilote. 399 systèmes de missiles antiaériens, aériens 7422 chars et autres véhicules blindés de combat, 971 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 3781 pièces d'artillerie et mortiers de campagne, ainsi que 7937 unités de véhicules militaires spéciaux.